La première consigne, c'était de démontrer que les droites AF et BC passent par le point N. N, je signale, c'était le point d'intersection de deux cercles. Et on va dire que ces deux droites se coupent au point X. Allez, se coupent en X. Et ce X va démontrer que c'est la même chose que N. Pour cela, regardez la figure qui est là. Le triangle MBC et le triangle AMF. Le triangle h en noir et le triangle h en rouge. Qu'est-ce que vous constatez Est-ce qu'elles ont des côtés égaux Par exemple, MB est égal à ci. Bah, MB est égal à MF. C'est des côtés du carré. MB est égal MF. Et MC est égal à qui MC est égal à MA côté de l'autre carré. Donc ces deux triangles ont deux côtés égaux et de plus, l'angle compris entre les côtés est le même de 90 degrés. Ça veut dire que ces deux triangles sont égaux ou congruents ou isométriques. En plus, et ça qui est génial, regardez comme le triangle noir tourné autour de M, autrement dit rotation de 90 degrés, il tombe sur le triangle AMF. On dit tout simplement que l'image du triangle MBF, MBC, par la rotation de centre M est de 90 degrés, dans, bien sûr, le sens inverse, le sens du montre, les aiguilles du montre, c'est le triangle AMF. Mais alors, qu'est-ce qui se passe Ça veut dire que le côté BC il a subi une rotation de 90 degrés pour tomber sur AF. Conclusion, BC et AF sont perpendiculaires. Voilà une démonstration grâce à la rotation. Conclusion. Les deux droites se coupent en X, j'ai bien dit X. Donc, ce X, la droite BX et AF sont perpendiculaires. Du coup, X voit, par exemple, le diamètre AC sous l'angle de 90 degrés. X se trouve sur le cercle. Et pareil, de l'autre côté, X se trouve sur l'autre cercle. Autrement dit, X et N, c'est exactement le même point. Alors, ils nous disent montrer que la droite MN passe par un point fixe, n'importe quelle soit la position du point M. Ça veut dire que M bouge par ici, et avec lui tout le monde bouge, sauf bien sûr A et B, qui sont fixes, et le segment AB. Par quel point possible MN passerait Mystère. Alors, on va constater que ANM... Mesure 45 degrés, c'est angle inscrit, c'est la moitié de cet arc, qui est de 90 degrés. Et pareil, MNB, 45 degrés, c'est la moitié de cet arc, qui mesure aussi 90 degrés. Donc MN, c'est la bissectrice de l'angle ANB. Donc on a un triangle rectangle, ANB. J'ai extrait ça de la figure précédente. Cela veut dire qu'il inscrit dans le cercle de diamètre AB, comme tout le monde le sait. Le centre O, tiens. Et puis on a la bisectrice, la bisectrice de A et B. Mais la bisectrice, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va couper l'arc AB en deux parties égales. Et c'est ici le point S qui, évidemment, ne bouge pas. Quand je trace le cercle de diamètre AB et je prends le milieu de cet arc, le point S ne bouge pas, je fixe. Et maintenant, n'importe où soit le M. Quand M bouge et N ne bouge, S ne bouge pas. Voilà, c'est la propriété simple de classe de quatrième. La bisectrice passe par le milieu de l'arc de cercle circonscrit. Et on arrive, bien sûr, à la dernière partie de ce problème. Quel est le lieu géométrique du milieu du segment PQ? Le milieu du segment PQ. on va l'appeler H. Milieu de PQ. Mmh. Et si je tracais cette perpendiculaire et cette perpendiculaire, qu'est-ce que j'obtiens ici? E', Q'. Ces deux droites sont parallèles. La figure, c'est un trapèze. Et si la figure est un trapèze, je trace aussi ici cette perpendiculaire H'. C'est la droite du milieu dans ce trapèze. Et un petit théorème qu'on peut démontrer rapidement, que je vous laisse facile à démontrer, c'est que cette droite du milieu HH' est égale à la somme entre la base, la grande base, la petite base divisée par 2. QQ' plus PP' sur 2. Mais qui est PP' Regardez bien. Regardez bien ce triangle. C'est un triangle rectangle isocèle. PP' égale AM sur 2. Tout le monde connaît ça. AM sur 2 plus qui est PP prime, donc PP prime est AM sur 2, et QQ prime, c'est, vous l'avez deviné, BM sur 2. Le tout sur 2, ce qui donne AM plus BM, ça fait combien Ça fait AB sur 2 divisé par 2, 4, AB sur 4. Donc tout le monde constate que HH prime est égal à b sur 4. Qu'est-ce que ça nous dit ça nous dit que cette longueur est constante, parce que AB est constant. Donc, HH' est constante. Autre dit, le point H va se déplacer sur un segment, comme ça, parallèle à AB à la distance de AB sur 4. Les extrémités de ce segment s'obtiennent qu'à particulier, quand M se trouve en A, qu'on se trouve en b et voilà le problème vient d'être totalement résolu